Ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, je suis totalement triste pour mes frères marseillais qui viennent encore une fois de subir une défaite en Ligue des Champions, cette fois-ci à domicile face à Tottenham. Mesdames et messieurs, ça doit faire quoi Plus de 12 ans, 13 ans que Marseille a pu participer en Ligue des Champions et malheureusement, en 12 ans, 13 ans, il n'y a eu que, de que des défaites, moins de 3 buts marqués. Sur les 12 et 13 ans de participation de Ligue des Champions, défaite à domicile face à Tottenham, qui n'est pas un club exceptionnel de la Première Ligue, oh là là là là là là là Quelle violence Marseille, cette ville de foot où tous les Marseillais, tous les habitants de Marseille supportent le club vient voir son club encore une fois se faire littéralement gifler en Ligue des Champions alors qu'il y a 30 ans hein il y a 30 ans Marseille remportait la Ligue des Champions à jamais les premiers ils ont commencé à sortir ce slogan à jamais les premiers aujourd'hui nous voyons que Marseille est à jamais les premiers à réaliser un record de défaite sur plusieurs années en Ligue des Champions et ça, sans marquer de but. Vous vous rendez compte Le slogan de Marseille, c'est « droit au but ». C'est comment C'est « droit au but pour vous » ou c'est « droit au but pour les autres ?» Parce que c'est bien beau de réaliser un beau début de saison en Ligue 1, mais la Ligue des Champions, c'est autre chose. Vous vous souvenez pas, dans le siècle dernier, la hargne que vous aviez lorsque vous alliez en Ligue des Champions Le public se met en mode Ligue des Champions mais les joueurs se mettent pas en mode Ligue des Champions. hein Vous vous rendez compte Et vous l'aurez remarqué, suite à la défaite de Marseille, il n'y a eu aucune fête à Paris qui s'est déclarée. Vous vous rendez compte la différence Hein Marseillais, tu as vu Pendant que tu as perdu, nous, nous compatissions. Nous étions en train de nous dire, « Ah, c'est dommage !» On aurait bien voulu que Marseille gagne, là. Hein? Bien sûr, nous voulons que vous gagnez. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire, mesdames et messieurs, vous êtes en train de nous humilier au niveau international. Qu'est-ce que les gens vont dire? Que voilà, donc c'est comme ça que le troisième du championnat français, il joue? Ou le deuxième? C'est comme ça que le club historique, il vient et joue? Hein? Donc le seul club français qui a gagné la Ligue des Champions, ça fait 12 ans qu'ils n'arrivent plus à marquer Hein 12 ans il n'arrive pas à gagner en Ligue des Champions Vous êtes en train un petit peu de jeter de l'huile sur le feu en matière de critique de la Ligue 1. Tottenham est prenable matin, midi, soir. Comment ça se fait que vous n'ayez pas fracassé la bouche de Tottenham Marseille quand même hein Donc dès que c'est la Ligue des Champions, c'est ce que vous allez faire. Nous on veut vous voir gagner. On veut vous voir faire la fête. Être content. Hein C'est ça qu'on veut voir. Hein C'est vrai que ça nous fait un petit peu rire quand vous perdez et tout. Mais là c'est bon, ça suffit. Ça fait plus de 12 ans, 13 ans que vous perdez là. Concentrez-vous Hein si vous voulez perdre, continuez à perdre contre le Paris Saint-Germain. Si vous aimez la défaite, venez au, Paris, venez au Parc, vous faites des entraînements, on vous fracasse. Ou bien hein? on fait les matchs amicaux, on vous fracasse. Ou bien on fait des matchs, on fait les matchs, tout, tout ce que vous voulez, on vous fracasse. Si vous aimez bien perdre, vous venez à Paris, on vous fracasse. Mais quand c'est des Ligue des Champions Allez-y là Le Marseillais là, normalement, il, il, a, il a la hargne, jamais de la vie Tottenham vient à Marseille pour gagner. Attendez, là. On est où? Donc là, là? Oh, non, mais franchement. Je sais pas.